La ceinture est reculée. Nila m'affiche une mesure à 1,4 luxe. D'ici, on distingue clairement la pliure. C'est une rotation ensoleillée, Orion. Ne vous méprenez pas. Nous avons repéré quelque chose sur une image satellite à quelques miles de Mintaka. Nous aimerions que vous alliez sur place pour vérifier. Quelque chose. Vous pouvez être plus précise Une piste. Il y a peu de chance. Deux ou trois d'entre eux, si ce n'est un seul. Rien qui ne devrait vous poser problème. Vous en profiterez pour relever Mintaka. Reçu. Over and out.